Jesus Oh thank you Jesus thank you Jesus Oh hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah Mahanatta Mahanatta Thank you Jesus thank you Jesus Oh Señor oh Señor Oh Señor oh Señor oh, Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Thank you Jesus. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour la grâce, merci Seigneur de gloire, Merci pour la vie, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci pour, pour ce corps que tu nous as donné Seigneur. Merci pour ce corps que tu nous as donné, ô oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'âme que tu nous as donnée, ô oh Dieu. Merci pour l'esprit que tu nous as donné, Seigneur. Réellement, tu es Dieu. Réellement, tu es puissant. Réellement tu es glorieux, réellement tu es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, de recevoir l'autorité, de recevoir la dignité. Toi seul et merveilleux puissant, Seigneur Jésus ce soir encore, nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ton autorité, nous bénissons ta divinité. Nous bénissons ta puissance, toi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, toi le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Seigneur, je te loue, je t'exalte, sois magnifié ce soir, sois exalté ce soir, sois élevé ce soir, sois célébré ce soir, toi le narcisse de Saron, toi le lit de Vallée, toi le Dieu puissant et digne, le Dieu merveilleux. À toi l'honneur, à toi la gloire à toi l'autorité pour les siècles des siècles Reçois notre adoration Seigneur Reçois nos louanges Seigneur Ce vendredi soir nous bénissons Jésus Ce vendredi soir nous élevons Jésus Nous élevons le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu digne C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit C'est lui qui ordonne et la chose se réalise Oh Père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 Qui est ce roi des gloires L'éternel, le héros, le vaillant dans le combat. Voilà le roi des gloires. Oh, Father, tu es le roi de gloire, tu es puissant. Majesté en force, en autorité, en dignité, en révélation. Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Viens régner, ô oh Dieu. Viens régner en ces cultes, ô oh Dieu de gloire en distanciel. Viens régner, toi qui es combien merveilleux et bon, ô oh Dieu. Toi, Rabba toi qui as aimé tant le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous célébrons cette vie éternelle ce soir. Elle est au-dessus de toute autre vie, ô oh Dieu. C'est la seule, l'unique et la meilleure qui puisse être, ô oh Dieu de gloire. Seigneur, nous nous bénissons en toi. Nous nous réjouissons en toi. Nous nous exaltons en toi. Nous sommes heureux d'être en toi, Père. Reçois nos louanges. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges, ô oh Dieu. Reçois nos louanges, ô oh Dieu. Pour les siècles des siècles, reçois nos louanges ô oh Dieu. Pour les siècles des siècles, pour les siècles, oh, Rabasa Santa do Mante Mantecaradosita Namana Sente, Mekerodosita Namaika, Marada Ikerodosita Namana Sente, dosita Namana Sente Nemaika. Éte, Mirado si tana Prions, bien-aimés du Seigneur. Prions, prions ensemble. Maro dosi tana manasente. Icaraba santa coro dosi tana manasente. Maro dosi Icaraba santa kero dosita. Meredosi keria. Maredosi tana manasente ne Manakeria, au nom puissant de Jésus. Santa Koria, au nom puissant de Jésus. Je renverse les décisions prises dans les dans les sociétés secrètes, contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre nos enfants, les petits-enfants, époux et épouses. Nous brisons ces décisions. Au nom de Jésus, Reba Santa. Nous brisons ces décisions au nom de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom de Jésus. Nous brisons ces décisions au nom de Jésus. Nous déclarons le règne de Jésus. Nous déclarons le règne de l'agneau de Dieu, de l'agneau immolé, le règne de Jésus. Nous déclarons cela ce soir. Nous déclarons cela ce soir. Nous déclarons la victoire. La victoire, Reba Santa. Matakera dosinte. Maro dosinta na mana sante. Mika rado sinta na maika. Maro dosinta na mana sante. Korya da babo santa karada sinta. Maro na maika. Nous déclarons la, la victoire. Ce soir au nom précieux de Jésus. La victoire au nom précieux de Jésus. Reba santa Sinta, Mikara radocita namana sente. Maro i cantara Ikantaraba santa koria, mada rodocita namana sente. Etaba ya rodocita namana Sante, kar ya docita. Mante kentimente maikero docita namaika. Elohim Elohim Irababosanta Kero Dosinta. Mantekero Dosintanamaika. Marodosente. Intakero do Cintanamaika. Kora Dosinta. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Icatarabasente. Marodos Namaika. Elohim. Icarabosa. Mere dosinte, Elohim, Icarodos ante rebobosia. Mante kentimente maikara dosinte. Mareba, Beredosia. dosia. Mante kero dosinte. Mira dosinta Elohim, ikarabosinta rebaika. Mante corado sinta na Baba, bere Beredose. Mirado sinta. Mante cara do sinte. Mirado sike te rabasa. Te baba. Manta cara sinta. Cario Elohim. Elohim. Elohim. Elohim. Ika redos anderebosa, Mare sente. Iramana sente. Et te Tu es Dieu. Elohim. Tu es Dieu. Icarabossa rebo sente. Mate korodosin Tanabaika. sente. Je bénis ton nom Elohim. Je bénis ton Seigneur Elohim. Rekata babossa. Mantare cateorosia, Ereba, mare docente, entequerre docente, tana maïka, flow, agua flow, flow, power flow, flow, power flow, flow, power flow, flow, flow, flow. Flow power flow, flow power flow, flow power flow, flow power flow, flow spirit flow, flow spirit flow.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 Open the de of geht's op even. Et e cantar o do cita na maica. Marodocite ne manacete. E te cora do cita na maica. Baradaia rosete ba do sia de raba. Marodocita na manacete na maica. E quero do cita ce soir encore. C'est que tu as décidé de faire, oh Dieu. Fais ce soir encore, oh Dieu. C'est que tu as décidé de faire, oh Dieu de grandeur. Dieu d'autorité, Dieu de toute puissance. Fais ce que tu as décidé de faire ce soir, oh Dieu. Parce que nous sommes encore dans l'expectative de voir des grandes choses de ta part, oh Dieu. Sois béni, ô oh Dieu de gloire. Sois élevé, Père de gloire. Sois élevé, toi l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu qui est digne de recevoir la gloire, de recevoir la puissance, de recevoir l'autorité pour les siècles des siècles. Oh « Ô Dieu des armées, nos cœurs ce soir encore soupirent après toi, s'attendent à toi, veulent une visitation soudaine et glorieuse de ta part, ô oh Dieu !» Car qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulant. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on ne pure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Ô oh Dieu Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adulteurs Contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je n'ai pas changé, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ô oh, Dieu de gloire, nous te bénissons parce que chaque jour, nous voyons ta main puissante nous protéger Malgré les pièges, malgré les attaques de Satan, oh Dieu, malgré la colère du diable, oh Dieu, tu nous. Oh, Alléluia, tu nous gardes et tu nous préserves, oh Dieu, car nous sommes dans le creux de ta main, Seigneur. Nos maisons, nos familles, nos enfants, oh Dieu, tout ce qui est à nous et sommes est entre tes mains glorieuses et puissantes, entre tes mains glorieuses et puissante, entre tes mains glorieuses et puissantes, Rabba Santa Karabo Santa, Marodo Sintanamaika. Père, la prière de ce soir, c'est pour déterrer les situations enfouies, Ikanta Santa Namaika. Mere do Sinta pour déterrer les situations enfouies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Il cantera Santa Caro de Sinta, Miro de Sinta Intagoro de Sinta Au nom puissant de Jésus, Il cantera Sinta Au nom puissant de Jésus, Mirodosin Tanamaika. Mekero de Sintanamaikai. Ikarodo Je repousse la paix dans le lieu Zahide. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Santa Marodosintanamaika. Mekero do Sint Tanamaikalia. Miro dos Sintakoro dosé, Mikero dos Sintanamaika, au nom de Jésus, je repousse cela dans le lieu Zarite, au nom de Jésus. Ikaraba Santa Kera, Miro dos Sintanamaika, Mekero dos sente Miro au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Mais avant cela, comme dans nos bonnes habitudes, nous prenons le livre, la Bible, nous prenons nos Bibles pour lire un texte qui nous conduira dans la prière. Dans la prière nous sommes dans deux rois deux rois chapitre 4 2 rois chapitre 4 nous allons lire le verset premier jusqu'au verset 44 mais ce qui nous intéresse le plus c'est de verset 38 à 44 2 rois 4 et à 44 une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Il n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. « Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit, « Va vendre de lui et paye ta dette, et tu vivras. Toi, et tes ore de ceux qui restera. » Bien aimés dans cette histoire ici, nous allons progressivement. La femme était la femme d'un prophète. Le prophète, il meurt. Certainement Élisée connaissait le prophète. Peut-être qu'il faisait partie de l'école de Silo, de l'école de prophètes de Silo que Élisée dirigeait. L'homme il meurt, mais il laisse sa femme avec des dettes. Et la femme vient courir, criant à Élisée "Homme de Dieu, mon mari est parti il m'a laissé de dettes. Que faire Les créanciers veulent me prendre mes enfants." Élisée dit "Va, Qu'est-ce que tu as dans ta maison il dit un peu d'huile. Et les élus dit, va, verse l'huile. Et il verse ça, demande des vases à tes voisins, le plus grand nombre possible. Elle prend des vases, elle verse, elle verse l'huile, et jusqu'au dernier vase, l'huile s'arrêta. Ça veut dire qu'autant de vases qu'elle pouvait amener, l'huile allait continuer à couler. Et cette huile dans les vases, lorsqu'elle a vendu ces vases, ça a permis de payer toutes ses dettes. L'huile dans le Nouveau Testament, c'est bien souvent un symbole de, du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. L'homme de Dieu dit à la femme, « Va prendre, demande à des voisins des vases. » Des vases dans le Nouveau Testament, c'est de voir le symbole de, des hommes et surtout des fils de Dieu. Il dit, Paul dit à Timothée, « Dans une maison, il n'y a pas que de vases de terre. Il y a aussi des vases d'argent, de, de, de, des vases nobles qui servent pour un usage pour un usage noble. Des vases dans le Nouveau Testament, c'est le symbole de l'homme. L'homme qui a donné sa vie à Christ, l'homme qui marche avec le Christ. Et cet homme-là, comme la veuve, a besoin de l'huile versée dans les vases L'homme du Nouveau Testament, le disciple de Christ du Nouveau Testament, a besoin continuellement que son vase soit rempli d'huile, continuellement que son vase soit rempli du Saint-Esprit. C'est l'homme de Dieu qui a dit à la femme, verse. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme de Dieu venait, l'homme de Dieu, le prophète, c'était la parole de Dieu. C'était l'image de Dieu. Quand l'homme de Dieu se déplaçait, le prophète se déplaçait, c'est la parole de Dieu qui se déplaçait, c'est Dieu qui se déplaçait dans une ville. Dieu ordonne par l'entremise de son prophète vers l'huile, on prend autant de vases vers l'huile. Ça veut dire dans le Nouveau Testament, autant d'hommes, autant de vases qui sont creux, qui sont assoiffés de Dieu, sont dans un endroit. Il y a suffisamment d'huile du Saint-Esprit pour remplir chaque vase. Avant que ces vases ne soient remplis, ils étaient des vases comme tout autre vase, des vases ordinaires. Mais lorsqu'ils ont été remplis d'huile, ils ont permis à cette veuve de payer ses dettes et de ne plus se retrouver dans la disette. Un homme bien qu'étant fils de Dieu, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut opérer de façon influente dans le monde. Il n'a aucune valeur. C'est comme dans nos pays d'Europe, on parle de la TVA. La tête sur la valeur ajoutée. La TVA vient rajouter de la valeur. En tant qu'enfant de Dieu, tu as de la valeur parce que tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Mais ce qui vient te donner de la survaleur, qui t'amène à être influent et à être utile, c'est l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. La femme va elle va. La mort qui était dans sa maison via son homme n'a pas pu l'atteindre parce qu'elle a crié, elle a crié. La Seigneur nous montre quelles que soient les difficultés dans lesquelles on peut se trouver, même les difficultés financières. Crie à l'éternel. Crie à Dieu. Et Dieu enverra une solution. Dieu envoie Élisée qui déclare. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est comme si Élisée dit. Ce que tu as dans ta maison, prends et loin. Tu peux avoir quelque chose dans ta maison. Qui, a, qui te semble banal. Mais Dieu peut t'inspirer en disant « Prends cette chose-là, prie sur cette chose, impose les mains, ou même avec simple huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Et tu amènes ça, et c'est ça qui va te permettre de sortir de la situation. » L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. La Bible continue en disant au verset 9 « le verset 8 dit « Un jour Elisa passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger toutes les fois qu'il passait. Il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici ». « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-lui une pour une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire. Quand il viendra chez nous, Élisée, quand il viendra chez nous, Élisée étant revenue à Tsunam se retira dans la chambre haute et il coucha, il dit à Géasi son serviteur. « Appelle cette tsunami, Géasi l'appela, elle présentant devant lui, Élisée dit à Géasi, dis-lui. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit Que faire pour elle Géasi répondit Ma, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit Appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte et lui dit À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit Non, mon Seigneur, homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Cette... Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête !» le père dit à son serviteur « Porte-la à sa mère !» Le serviteur l'emportait l'amena à sa mère. Et la foi resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, fermant la porte sur les sorties. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de serviteurs, une de sa naisses. Je vais aller en note vers l'homme de Dieu, je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller la et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant perçu de loin, dit à Géasi son serviteur « Voici cette tsunami, maintenant cours donc à sa rencontre » dit lui « Te portes-tu bien Ton hein? mari et ton enfant se portent-ils bien ?» elle répondit « Bien » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi l'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me caché, et l'a cachée et ne l'a point fait connaître. Alors elle dit Est-ce mon nez un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit Ne me trompe pas Élisée dit à Gehazi Sans terrain, prends mon bâton dans ta main, Pas Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui répond pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant. « Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Là, il se leva et l'a suivi. les avait dévancé. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élizez et il lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché par son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géazi et dit « Appelle cette tsunami !» Géazie l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit « « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Deuxième histoire. Vous voyez, Élisée, c'est ce prophète qui a servi Élie et qui a reçu la double de d'Élie. Élisée commence un ministère de prophète. Le ministère d'Élisée est directement caractérisé par des miracles. Nous venons de voir le miracle de l'huile remplit les vases. C'était une situation, le point commun de deux miracles. L'un ou l'autre, le point commun, c'était une situation de mort. Pour la femme du prophète, le mari prophète est décédé. Ils sont entêtés. Voyez-vous, la mort amène de fois des pertes de biens, des pertes de situations. Nous vivons dans un temps où, il y a cette maladie qui se vit, ce Covid qui se vit, qui crée de fois des problèmes au niveau, au niveau financier, au niveau travail et autres. Que faire Que deviendrons-nous Nous avons tout perdu, mais nous avons vu, face aux dégâts que la mort cause sur le plan matériel et financier, Dieu donne à l'homme de Dieu une parole. Et l'homme de Dieu libère la parole, la femme obéit et il y a un miracle qui se passe. Quelles que soient les conséquences financières de la crise actuelle, Dieu a la capacité d'apporter des miracles. Deuxième cas de figure, une femme veuve qui fait du bien à l'homme de Dieu, une femme mariée faisant du bien à l'homme de Dieu, n'ayant pas d'enfant, l'homme de Dieu déclare une parole. L'année d'après, la femme enfante un fils. Le cadeau de Dieu, suite à des bienfaits faits à l'homme de Dieu, elle reçoit un cadeau, un enfant qu'elle n'a pas demandé. Au fait, elle était fatiguée de demander. Parce que depuis toutes ces années, rien n'arrivait. Le bien le plus précieux qu'elle reçoit, ce bien-là, quelques années après, l'enfant meurt. On ne sait pas de quoi, mais l'enfant meurt. La femme se dit, que faire Je veux retourner chez qui Par qui j'ai reçu cet enfant. La femme, la femme retourne chez Dieu par l'entremise d'Élysée. Élysée parle. « Géasi, va !» La femme dit « Non, non, je ne veux pas Géasi, je veux toi. » voyez, dans certaines situations, lorsque ça devient excessif, ce n'est plus l'intermédiaire qu'il te faut. Il te faut lui-même. Dans certaines situations dans la vie, tu n'as plus besoin qu'un homme prie pour toi, intercède pour toi. Il te faut Dieu lui-même. Moïse a dit à l'éternel, je ne irai pas, si je ne descendrai pas vers ce peuple si tu ne viens pas avec nous. Dans certaines situations de la vie, il te faut Dieu, il te faut chercher Dieu avec violence. Ça veut dire violence. Tu t'enfermes et tu dis Je ne quitterai pas tant que je n'étais pas vu. Tant que tu ne m'as pas parlé. Et tant que tu ne descends pas avec moi. Parce que dans cette situation, je veux retourner avec toi. Alléluia. C'est les 30 jours ici de prière. Nous sommes dans la montagne parce que nous voulons que lorsque nous quittons la montagne, Dieu soit avec nous. Et que toute situation de mort, de sécheresse. Soit balayé par la présence et l'onction du Saint-Esprit. Élisée va. Élisée apporte une solution. Et l'enfant ressuscite. Bien-aimé du Seigneur. Dieu a la capacité de ressusciter toute chose. Alléluia. Dieu a la capacité de protéger. Pourquoi il a permis que l'enfant de cette femme soit touché Élisée dit... Mais l'Éternel ne me l'a pas révélé. Il n'avait pas montré à son prophète. Mais malgré cela, lorsque le prophète a crié, le Père a répondu. Alors je prends autorité ce soir pour briser tous les plans du diable, des hommes, des morts, des destructions, des maladies contre nos enfants, nos maisons, nos familles. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse cela, la mort, esprit de mort. Je te chasse dans le lieu Zarite Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Oui, je te chasse dans le lieu Zarite Au nom puissant de Jésus Christ. Et la femme retrouva son fils. Troisième cas. Nous continuons et c'est le dernier. Le verset 38 de Roi 4. Élisée rêvait à Gilgal. Il y avait une famille dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur Mais le grand pot fait cuire un potage pour les fils de prophètes. L'un de sorti dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva dans la vigne sauvage. Il cueillit le colloquaine sauvage plein son vêtement. Quand il rentrait, il coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ses hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, il se cria La mort est dans le pot, homme de Dieu, il est pur manger. » Et il dit :« Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre-la ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. » Un homme arriva de Bolchalichat, il apportait du pain de prémisse à l'homme de Dieu. Vingt pères d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée donne à ces gens qu'ils mangent. Alléluia Son serviteur répondit comment pourrais-je en donner à cent personnes Ça c'est le quatrième, mais nous allons nous arrêter au troisième miracle. Voyez-vous, le troisième miracle ici on dit, Élisée revint à Gilgal. Élisée voit que le pays est dans la famine. Élisée était le prophète responsable de Silo, comme l'église de Silo. Il voit que ses disciples prophètes sont dans la famille. Il envoie l'un d'eux en disant, va chercher à manger pour les autres. Il va, il prend selon sa guise ce qu'il voulait. Il prend des herbes, mais il ne savait pas qu'il y avait des herbes amères empoisonnées. Les gens mangent de potage et les gens déclarent "Il y a la mort dans le pot. Tous ces prophètes qui ont mangé étaient sur le point de mourir. Mais cette fois-ci, Élisée ne s'est pas laissé totalement déstabiliser. Pour la femme dont le mari était prophète, le mari est parti, le prophète n'a su rien faire. Pour le fils de l'aveugle Sunamite, le prophète a prié, il est revenu à la vie. Pour ses propres prophètes, à Gilgal, dans les camps de prophètes dont Élisée était le maître, l'ennemi vient le bousculer, vient le titiller, vient le secouer dans sa propre maison. Il entre sous la forme des herbes que quelqu'un parmi ses disciples prophètes a amené à son insu. Il n'a pas discerné que les herbes qu'il prenait, il y avait la mort dedans. Dieu ne l'a pas non plus révélé au prophète. Mais quand les autres mangent, ils crient, la mort est dans le pot. Comment ont-ils su que ça c'était la mort Peut-être au goût, dis non, non, non, Il discerne que la mort est dans le pot. Alléluia Lorsque tu discernes qu'il y a un danger, qui ronde autour de toi, dans ta maison, dans ta vie, crie, crie à Dieu, il y a quelque chose ici que je ne comprends pas. Il y a quelque chose ici que je ne, que je ne maîtrise pas. Et prend autorité. Quand Élisée l'apprend, Élisée ne panique pas. Pour le fils de la veuve, et il a prié, il a prié. Il a passé du temps. Mais pour cette fois-ci, il a simplement donné une solution. Allez, prenez de la farine, mettez dans le pot. Et ils ont pris. Et la mort est disparue. Bien-aimés, c'est de la même façon. Ce soir, je vais te dire, quelle que soit la situation que tu traverses de mort ou autre, menace ou autre, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Prends la farine. Prends la farine. La farine, c'est la parole. Brandis la parole. Brandis les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Puis, sois le prophète. Déclare les promesses de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Parle à cette situation. Déclare les promesses de Dieu. Et en tant que tel, je me tiens ici pour te dire, rien n'arrivera. N'aie pas peur. Ne crée rien. N'aie pas peur, ne crée rien. C'est juste un test. Ça s'arrête là au nom puissant de Jésus. N'aie pas peur. Prends la parole. Lève-toi. Parle avec autorité. Parle avec foi, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parle, agis selon les directives du Seigneur, par le Saint-Esprit, mais ne panique pas, ne panique pas. La femme tsunamite n'a pas paniqué. La veuve a crié à Élisée avec foi et confiance. Élisée lui-même n'a pas paniqué et il a fou. Et la foi déclare la parole de Dieu, déclare les promesses de Dieu, quel que soit l'environnement, les situations dans lesquelles tu te trouves. Déclare. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir contre elles. Dieu a montré à Élisée, même si la mort entre, mais puisque c'est moi qui t'ai mis là, ça ne va pas prévaloir. Il a préfiguré ce que Pierre recevra dans le Nouveau Testament. Tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne vont pas prendre le dessus sur l'église. Parce que l'église est porteur de vie, de la vie de Dieu. Tout ce que, que l'église touche, Là où l'Église est, elle repend la vie. C'est l'influence de la vie. C'est l'influence de la vie. Partout où l'Église est, c'est l'influence de la vie. Partout où l'homme de Dieu est, c'est l'influence de la vie. C'est l'influence de la vie. Nous sommes des diffuseurs de la vie, de la vie divine, de la vie de Dieu, dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Alléluia c'est la bonne nouvelle que j'ai à te dire n'aie pas peur la vie est là n'aie pas peur la mort n'est pas là, n'aie pas peur c'est la vie Alléluia, c'est la vie Alléluia, et la vie de Dieu le Christ a dit mes brebis, je leur donne la vie la vie avec abondance la vie avec abondance parce qu'il est le chemin la vérité et la vie Alléluia, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Alors, bien-aimés, fort de ces parole, nous allons nous tenir dans la prière, librement, pour déclarer la vie, déclarer le bonheur, déclarer le bonheur, déclarer la vie, déclarer le succès, déclarer la réussite, déclarer la résurrection des choses, déclarer des miracles. Des choses extraordinaires, la vie. Cette fois Jésus est Seigneur, bien aimé ensemble, nous allons prier. Une de trois, Jésus est, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père éternel, cela vit. Oh, alléluia. Oh, merci pour cette merveilleuse parole, oh Dieu. Plein d'espérance, oh Dieu de gloire. C'est la vie que nous déclarons. La vie, la vie dans nos maisons, dans nos familles, dans ton église. La vie avec abondance, oh Dieu. C'est ce que nous déclarons, Père, ce soir. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. La vie avec abondance. La vie, le bien-être, la bonne santé, Père, dans nos maisons, dans nos familles, dans ton Église, dans la vie de ton peuple, dans nos maisons. C'est la vie de Dieu que nous déclarons. La vie Zoé de Dieu est là. La vie Zoé de Dieu est là. Et nous ne paniquons pas. Nous sommes sans peur, sans tristesse, parce que Dieu est avec nous. Parce que le ciel est avec nous. Parce que le Père est avec nous. Parce que le Fils est avec nous. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Nous n'avons pas peur. Et l'huile de l'onction est là. L'onction est là. L'onction de l'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Dieu vivant est là. L'Esprit qui contrôle toutes choses est là. Au nom puissant de Jésus. Il canta Raba Santa Namaika, Maro Dosinte de Maikalia, Mekero Sintana Namaika, Mire Dosinte Keria, Il canta Raba Sintana Maika, Je libère Raba Santa, Il canta Raba Sintana Manasse, Oh, Alléluia, Miro Dosinte, Makero Dosinte, Ivedo, Mire I te kariodosa au nom de Jésus ikerodosin tanamana sente la vie iradosin tanamaika la protection divine ikaraba santanamoza Miro do sinta keria, iraba santa levaba, mare no sinta, ikaraba santa karaba, miro do sinta na maicaria, erebo santa cara do mire do sinte, ekentara santa miro do sinta na maicaria, Ereba santa caria, Ira Baba Rebo Santa Reba, Mirodo Santa Namai Kalia, Iredo Reba, Reze Santa Keri au nom merveilleux de Jésus au nom merveilleux de Jésus, « Irama Santa Coria, que les boîtes marchent, que les paralytiques se lèvent, au nom puissant de Jésus, que les paralytiques se lèvent, « Ikan ta que santa ke, mara da sinte do ma, ma, ma, mere do sinte ka, ikenta raba Bébé, bébé, Maïka, Elohim, Icaraba Santa Coria, nous crions à toi ce soir, Elohim, Elion, Icaraba Sentenemaïka, Elion, Ikerodosintanamanda Keria, Ereba Santa Reba, la mort est dans le pot, mais nous appelons la vie. Ikarama Santa Te, Miro dos Santos Maika, Ereba Baba, la vie de Dieu. Ikarama Santa Teia, la vie de Dieu. Ikanta Rama Santa Reba, Miro dos Santos Maika, Ekena Rama Santa Rebaika. Expulsion, expulsion des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Ikaraba va santa naika, mero Oh alléluia. Mero dosinta karia, ikara va santa naika. Mare dosinta, Santanamaika. kero dosinta naika. Ikara va santa naika, Bien-aimés, bien, nous continuons à prier. Voyez l'histoire de la veuve la veuve, elle est devenue malgré elle une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Toi, femme et homme d'affaires, tu as aussi besoin de l'onction du Saint-Esprit dans tes affaires. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si les affaires sont en, en chute, les marchandises ne se vendent pas. Prends de l'huile, prise avec l'huile. Réverse, répand, asperge l'huile sur les affaires. Ouah wow! Et prononce la parole de Dieu. Prononce la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Alors nous allons prier pour les femmes et les hommes d'affaires, pour la prospérité, malgré des temps comme celui-ci. Que les affaires prospèrent. Nous refusons les faillites, « Reba Sintana Maïka »« Femme, homme d'affaires, prie Prends « Pro-autorité, prie !»« Reclame le miracle comme la veuve. L'anxion de l'esprit !»« L'inspiration de cité, La foi, prie ensemble, hommes et femmes d'affaires !»« Icaraba Sintana Maïka »« Mare de sintele l'ébaïkania »« Reba Babo Sante »« Mare de Sintana Maïka » Que les affaires prospèrent, au nom de Jésus, que les affaires prospèrent, au nom de Jésus, que les affaires prospèrent, que les affaires prospèrent, que les affaires prospèrent, au nom puissant de Jésus, au Santa Caria, ikaraba Santa Maika des miracles, oh Dieu, pour les femmes et les hommes d'affaires, Santana Maika Seigneur, je prie pour les marchandises qui sont bloquées. Que ces marchandises soient débloquées. Au nom puissant de Jésus, que ces marchandises soient débloquées ce soir. Au oh, nom puissant de Jésus, je prie pour les marchandises qui sont bloquées, qu'elles soient débloquées ce soir. Au oh, nom puissant de Jésus. rababa rabababo Santa. Marekara do Sintaraba. Rebaba babaika. Rebo Santa Karia. Ikandaraba Santa sa, Oh, alléluia. Ikaraba sente de mandakeria. Rebaba bababo sante. maika, Arekario Are kario dosintanamaika au nom de jésus, au nom de jésus, au nom de jésus, Icaraba Santa Cara do Sinta, Mere do Sinta Ereba Santa Gloria, Ereba Sinta d'Amaïka, les cargaisons de, cargaison de marchandises soient libérées ce soir, au nom de jésus, les cargaisons de marchandises soient libérées ce soir, Icaraba Santa Reba, Miro de Sintana et Taraba Santa Caria Quel que soit l'endroit Où ces marchandises sont bloquées En Chine et autres Qu'elles soient libérées ce soir Au nom de Jésus Qu'elles soient libérées ce soir Au nom de Jésus Ikaraba Santa Caria Irabas Sintana Maïka Irabas Sinta, Maïka Mantequente Sintana Maïka Au nom de Jésus au nom de jésus au nom de jésus il santa reba mirodo sinta na maïka mekere do sinta au nom de jésus ira karia, santa caria ikantaraba santa reba par autorité femme et homme d'affaires déclare la non faillite déclare la non faillite déclare la prospérité de tes affaires et de ton commerce ikantaraba santa ma Maro do Sintana Maika, Maro Sintana Maikaya, Ereba baba, Rabasante de Maikaya, Icaraba Santana Mana Sente, Icaraba baba baba, Que les femmes se lèvent, Icaraba Sente de Maika, Maro do Sintana ereba Ereba Santana Sintana, Miro do de Maika, Ereba baba baba, Ikarabo Sente. Bien-aimés, nous continuons à prier. Voyez l'histoire de la veuve et l'histoire de la Tsunamite. La veuve n'avait plus de mari. La Tsunamite avait un mari, mais un mari démissionnaire, Un mari qui ne remarque pas qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, c'est l'image de deux femmes, comme dans le proverbe 31, la femme de valeur. Des femmes qui sont comme des hommes dans leur maison, qui portent le pantalon dans leur maison, parce que l'homme, il est là, mais l'homme a démissionné. L'homme ne va plus jouer son rôle, et la femme, malgré elle, elle prend à la fois les charges d'elle-même en tant que femme, et les charges de l'homme. Nous allons prier pour ce type de femmes, que le Seigneur les soutienne, des femmes qui crient en Seigneur, mais où est l'homme que tu m'as donné ?» Que le Seigneur puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Puisse les soutenir. Prions ensemble. Prions ensemble. Et toi, femme qui est dans cette situation, ne te décourage pas. Dieu est avec toi, la parole est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Ne te décourage pas. Prions ensemble. Je prie pour ces femmes vaillantes, ô oh Dieu, qui élèvent seuls leurs enfants, qui prennent en charge toutes les charges de la maison, toutes les responsabilités de la maison sont sur elles parce qu'elles sont face à des hommes qui ont démissionné, à des maris qui ne veulent pas jouer leur rôle de chef de famille. Soutiens ces femmes, ô oh Dieu. Soutiens ces mamans, ces jeunes dames. Soutiens-le, Père, dans le nom précieux de Jésus. Soutiens-le, Papa. Soutiens-le, Papa. Icaraba Santanebo. Soutiens-le, Papa. Soutiens soutiens-le papa soutiens-le papa soutiens leur foi soutiens-le papa soutiens-le papa dans le nom précieux de Jésus soutiens-le papa soutiens-le papa soutiens-le papa soutiens-le père soutiens-le père soutiens-le père soutiens-le père soutiens-le père soutiens les père au nom précieux de Jésus, soutiens-les Père, elles sont au front et à la cuisine. Elles tiennent les armes, oh Dieu, elles tiennent la marmite, oh Dieu, elles tiennent tout, elles gèrent tout, oh Dieu. Soutiens-les Père, soutiens-les Papa, soutiens-les ce soir, soutiens-les Père, soutiens-les Père. Et quand tu as opéré des miracles pour l'une et l'autre, oh Dieu, Dieu des miracles, agis dans leur vie. Dieu de miracles, accomplis des miracles. Dieu de miracles, accomplis des prodiges. Dieu de miracles, accomplis des signes qu'elles ne se découragent pas, qu'elles n'abandonnent pas, qu'elles ne se découragent pas. Soutiens-les, Père, soutiens-les, Père.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 Sutia le père, Sutia Santa Leba, Sutia mare do sitana Namaika, Sutia le père, i kerodo baba, Sutia le père, i kerodo Sutia Sutia santa Kenya, il a que leur combat devienne tiens. Iraba Santa Koria. senté le coria, il a beau s'y t'en a maïka, et la baba baba soutien les soutien les baba baba. Oh, alléluia. Mere Oh, alléluia. Je reçois cela, Père. Au nom de Jésus. Icarabo. Merci, Père. sinta. Merci, Papa. Ikerado Sintana Maika, Mare do Sintana soutien soutiennez les pères. Iraba Santé Iraba Namaika, Mare do Sintana Erebo santana Sintana Marasina, Mare do Sintana Maika, Irabo Sintana Maikaya, Irabo Sintana bien aimé. nous continuons à prier. Voyez-vous, quelle que soit l'histoire, de la veuve ou de la tsunamite. Un deuxième, un troisième point commun. Premier point, situation de mort. Deuxième point, mari, démissionnaire. Troisième point, on nous parle des enfants. La veuve crie à Élisée, le créancier va prendre des enfants à cause de l'endettement. L'autre femme, la tsunamite, elle n'avait pas d'enfant. Elle reçoit l'enfant, mais on arrache l'enfant. Les enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Réclamer encore la protection du Seigneur sur nos enfants. Père, protège nos enfants. Elohim protège nos enfants. Garde-les, garde leur corps. Leur intégrité physique, mentale, morale et spirituelle. Garde nos enfants garde, garde, garde nos enfants garde nos enfants protège nos enfants même si nous entendons tout ce qui se passe au niveau des contaminations et tout et dans les écoles et tout ça Seigneur garde nos enfants garde le Seigneur garde le Seigneur garde le, Seigneur. Garde -le Père protège nos enfants qu'elles soient en bonne santé Qu'elles soient en bonne santé. Qu'elles soient en bonne santé. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Père, garde nos enfants. Protège nos enfants. Protège nos enfants. Santa Merci Seigneur pour ta protection sur nos enfants. Merci Seigneur. Pour ta protection sur nos enfants. Pour ta protection sur nos enfants. Merci, Père, pour ta protection sur nos enfants. Pour ta protection sur nos enfants. Merci, Seigneur, Quel que soient ces vent de COVID. Merci parce que tu préserves nos enfants. Tu les protèges, tu les gardes. Oh Dieu, merci, Seigneur. Merci pour ta protection sur nos enfants. Merci, Seigneur. Merci pour ta protection sur nos enfants. Merci pour ta protection sur nos enfants. Icaraba Santa Rebosa. Mare dosinta Sintanamanda Kerya. Iraba Santa Namana Sente. Reba baba. Rebosanta Karia. Ikeredo Sintanamaika. Mare dosinta Sintanamana Sente. Irebosanta Santa Koro Sintanamaika. Merci papa pour ta protection sur nos enfants. Oh non puissant et merveilleux de Jésus Christ de Nazareth. Nous allons continuer bien aimés. Nous allons passer à une autre étape de notre temps d'intercession pour ce soir. Ce soir, vendredi, nous allons jusqu'à 20h30. Nous prenons un texte de la Bible, Acte chapitre 2. Nous l'avons lu hier. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2 acte chapitre 2 partir du verset 37 du verset 37 et le verset 47 37 à 47, acte chapitre 2 la Bible, la Bible dit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 et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça c'est nous, vous et moi, ceux qui étaient loin, étrangers aux promesses de Dieu. Et aujourd'hui nous sommes héritiers de Dieu, co avec Christ, concitoyens des saints. Le verset 40 et par plusieurs autres paroles, il les conjurait les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Voyez-vous, la Bible nous dit que lorsque Pierre reçut le Saint-Esprit à la chambre haute, il descend. Ils témoignent de Christ. Beaucoup d'hommes, prosélytes et autres, arabes, crétois et autres, entendirent cette parole, ce discours. leurs cœurs firent vivement touchés. Ils demandèrent à Pierre comment faire pour être sauvés. Pierre leur présente le plan du salut de Dieu en la personne de Christ. Ils acceptent le Seigneur Jésus. Et ils furent directement baptisés. Bien aimé, je suis partisan de baptiser les gens dès qu'ils acceptent le Christ, de ne pas traîner. Quelqu'un qui accepte le Christ, le cœur est vivement touché. Si nous trouvons de l'eau, baptisons-le, n'attendons pas. Les enseignements peuvent venir après. Mais déjà, il a eu son baptême. Il a eu son baptême. C'est ce que l'Église primitive fait, faisait. Directement, on les baptise. Mais de quel baptême il s'agit? Du baptême d'eau. Ils ont reçu le baptême d'eau. Ils étaient 3000. Ils ont reçu le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, quand ils ont reçu le baptême d'eau, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Parce que quand on accepte le Christ, le Saint-Esprit, on est baptisé le Saint-Esprit, vient habiter en toi. Mais la deuxième étape, c'est que le Saint-Esprit puisse te revêtir que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit avec un signe annonciateur, un signe premier, le signe le plus régulier, et qui prouve le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, comme il en fut pour les savantes. Les trois mille ici, ils reçurent le baptême d'eau. Dès qu'ils acceptent le Christ, mais le baptême du Saint-Esprit, on ne nous dit pas à quel moment ils l'ont reçu. Voyez-vous, bien-aimés, on peut être à l'Église. Pendant des années, on a le baptême d'eau, le Saint-Esprit en toi, mais tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je vous renvoie lorsque nous avons parlé de dons du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Soupir après ce baptême. Demande-le à Dieu. Père, je veux que tu me baptises du Saint-Esprit et de feu. Et il le fera. Il le fera. De tout ton cœur, tu le lui demandes, il le fera. C'est ton, ton droit d'être baptisé du Saint-Esprit. Ils étaient 3000. Lorsqu'ils acceptent le Christ baptisé d'eau, ils rejoignent la communauté des enfants de Dieu, l'églésia. Et le verset 41 nous dit, 42, Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Voyez, ces éléments ici, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières, ce sont les piliers qui font grandir un disciple de Jésus. Un enfant de Dieu qui a le Christ accepté le Christ, pour qu'il grandisse dans la vie chrétienne et qu'il arrive à un stade de maturité spirituelle, ce sont ces éléments qui vont l'amener à atteindre ce stade. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ça veut dire des envoyés de Jésus. De ceux qui ont reçu mandat du Seigneur pour enseigner, pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. L'enseignement des apôtres. Ce sont les mêmes apôtres dont Pierre qui les a amenés à la foi. Et quand ils sont venus, ils se sont assis aux pieds de ces apôtres pour écouter l'enseignement des apôtres. Lorsqu'on est, là c'est l'église, ils sont dans l'église. Ils viennent dans l'église, dans le temple, c'était dans une maison, dans un lieu quelconque. Mais il venait se réunir dans un lieu, le temple, l'église, et assis au pied des apôtres pour écouter l'enseignement. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Voyez-vous, lorsque l'on vient à l'église, quel que soit là où on a été converti, quel que soit par qui on a été converti, mais lorsqu'on entre dans l'église, il faut s'asseoir et se laisser enseigner. L'enseignement des apôtres, ça te fera grandir et atteindre un stade de maturité. Parce que dans cet enseignement-là, Dieu libère tout ce qui est nécessaire pour ta croissance. Le lait spirituel de la parole, il y a aussi la viande. À chaque stade, c'est dont tu as besoin. Dieu inspirera l'envoyé, l'apôtre, pour enseigner et libérer la grâce. L'enseignement des apôtres. Au-delà de ta méditation propre, au-delà de tout ce que tu fais toi-même, et je t'encourage vivement à méditer toi-même la parole, mais n'oublie pas, dans l'Église, ce qui te fait grandir, l'enseignement des apôtres je me rappelle lorsque j'étais responsable des cellules dans notre église de Bruxelles j'avais à un moment donné trois cellules de maison dirigeant de trois cellules et dans les cellules nous avions comme consigne au delà de la prière de reprendre la prédication du dimanche de notre pasteur d'en partager au peuple et de laisser le peuple poser des questions qu'on ne peut pas poser lorsque on est dans l'église. On leur donnait la possibilité de poser des questions pour aller plus loin. Dès lors, pour répondre à ces questions-là, tu devais comprendre l'enseignement toi-même, maîtriser l'enseignement pour répondre à toutes les questions. Et là où tu serais limité, tu dirais, voilà, je vais me renseigner auprès de notre pasteur qui enseignait, et je reviendrai vers vous. Mais il fallait toi-même comprendre et maîtriser. Ça m'a pris cinq ans. Cinq ans, chaque jeudi et mardi, je m'enfermais à la bibliothèque de la communauté française, à Isère, à Bruxelles, pour étudier l'enseignement de mon pasteur. Pourquoi il a dit ça Pourquoi il, fait, il a parlé comme ça J'étudiais, j'étudiais, et je suis allé, j'ai découvert l'aile de théologie, religion et christianisme. Je prenais des encyclopédies et tout. Je n'étais pas pasteur. J'étais simple responsable des cellules, dans le secret. Mais j'étudiais, ça m'a pris cinq ans pour le faire. Et c'est là que ça m'a donné aussi le goût d'aller plus loin et d'envisager un jour de faire la théologie, ce que j'ai fait quelques années après. J'ai étudié l'enseignement. Et c'est ce qui m'a permis de grandir d'un bon. Malgré mon jeune âge, à l'époque, de grandir d'un bon. Et lorsque le Seigneur me donnait la possibilité d'exhorter, d'encourager ou de parler, quelque chose des bons sortaient de moi et les gens étaient édifiés. Parce que je suis parti de l'enseignement de l'apôtre, j'ai été allé plus loin, méditer et aller plus loin. L'enseignement qui est libéré à l'église, c'est cet enseignement là qui te fera grandir, aller plus loin. Parce que c'est un programme. Voyez-vous, Dieu n'amène pas au hasard une église avec un pasteur et des, des merveilleux fidèles, au hasard. Non, non, c'est un enseignement structuré qui suit un ordre. C'est comme dans la, à l'école, à l'université et tout. Chaque professeur a un cours qui est structuré, chapitre par chapitre, ayant un but à atteindre. Les étudiants, de fois, nous ne comprenons pas le but. Nous sommes un peu comme de, de, de bleu. Mais à la longue, on va comprendre et on va acquérir les compétences, les habilités, les capacités, l'expertise. Et de cet enseignement-là, toi-même, tu peux maintenant l'enrichir. Ça te sert de base, l'enrichir, l'enseignement des apôtres. Et de ces personnes-là qui suivaient l'enseignement des apôtres, sont sortis des hommes comme Étienne. Le diacre Étienne, le diacre Philippe, Barnabas, ils sont sortis de ce lot-là, de l'enseignement des apôtres. Deuxième, je peux m'arrêter ici pour, je peux encore aller plus loin dans l'enseignement des apôtres. Voyez-vous le Seigneur Jésus. Il y avait André, des disciples de Jean-Baptiste qui était à l'école de Jean-Baptiste, Jean leur a appris comment prier. Mais lorsqu'ils ont suivi le Seigneur Jésus, ils disent au Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseigne à ses disciples. Ça veut dire que dans ton école, nous avons besoin que toi tu nous enseignes comment toi tu pries, parce que nous voyons les résultats de la prière dans ta vie. Et le Seigneur leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il leur a enseigné la prière. Il amène sur le mont des oliviers. Il leur enseigne les béatitudes, les principes du royaume de Dieu. Et il leur lègue. Et plus tard, parmi tout ce lot, il y a un qui va se démarquer, Pierre. Et il lui dira, Pierre, puisque tu as discerné que je suis le Christ, cela ne vient ni de la chair ni du sang, mais mon Père qui est au ciel, qui te l'a révélé. Parce que l'enseignement est maintenant révélé à toi. L'enseignement de foi que nous écoutons, ça peut nous paraître flou. On ne comprend pas, on ne voit pas. Et un jour, il y aura la lumière, pas La révélation, ça vient pour. Et le Seigneur lui dit, « Pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon royaume. Et les portes des séjours de mort ne prévoient point. » Contre elle, je bâtirai mon église. Il donne à Pierre les clés. Au fait, l'enseignement, la finalité, c'est de nous donner les clés du royaume. Afin que toi-même, tu puisses commencer à ouvrir les portes de ta vie. Les portes de ta vie. Les portes de ta vie. Les portes de ta vie. C'est ça le rôle de l'enseignement. Nous donner les clés du royaume pour que individuellement, où que nous soyons, à n'importe quelle situation de la vie, nous puissions nous rappeler, dans cette situation, quelle est la clé que je dois utiliser. Parce que, à chaque porte, correspond sa clé. Même s'il y a des clés passe-partout, mais par moments, ces clés-là sont aussi limitées. À chaque porte, il y a une clé. Et c'est le rôle de l'enseignement. C'est le rôle de l'enseignement. Alléluia! Deuxième élément, la fraction du pain, la fraction, la communion fraternelle, être ensemble, s'influencer mutuellement. Qui côtoies-tu? Qui sont tes meilleurs amis? Fils de Dieu, enfants de Dieu, comment à l'église, tu n'arrives pas à tisser des bonnes relations avec tes frères et soeurs de la foi? Comment tu n'arrives pas à communier avec tes frères et sœurs de la foi? Tes meilleurs amis, c'est en dehors de l'église. Des non-chrétiens sont tes meilleurs amis. Oui, je n'en ne, disconviens pas du tout. Mais là où tu devrais avoir plus de communion, plus de temps à passer, plus d'affinité, c'est avec les fils de Dieu comme toi, tes frères et sœurs, la communion, parce que dans l'enseignement, on nous montre que nous sommes réellement en tant qu'église, des frères et des sœurs, les enfants de Dieu, et le Seigneur nous aime du même amour. Quelles que soient nos différences, divergences et autres, point commun, nous avons le même Père, le même Seigneur, le même Saint-Esprit, la même foi, nous confessons la même chose. Tel est notre point d'unité pour garder la communion. Gonomie, la communion. Et tel nous serons en communion les uns à les autres, tel aussi nous prouverons notre communion avec le Père. Tu ne peux aimer le Père et haïr ses enfants. Alléluia, la communion. Est-ce que tu te sens bien à l'église Avec tes autres frères et sœurs, est-ce que tu te sens bien Si tu ne te sens pas bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu as peut-être un problème. Et il faut en parler. Il faut en parler. Viens trouver le pasteur. Parle-en. Je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien parlez en Troisième élément, la fraction du pain. Fraction du pain. Ils mangeaient ensemble, comme on le fait habituellement ici. Ça permet de tisser des liens, de rompre les barrières, de partager le pain. Maintenant, c'est un peu difficile, maintenant, avec la situation actuelle. Mais c'est ce que la Bible préconise. Et en fin de compte, les prières. Vous voyez, les prières arrivent en dernière position. Parce que les prières efficaces doivent nécessiter aussi la communion. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où les cœurs sont unis, il y a une communion. Nous avons le même enseignement. Nous avons les mêmes pensées malgré nos différences. Nos prières reçoivent une puissance d'exhaustion. Parce que le Christ est au milieu de l'Église lorsque ses piliers sont respectés. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières deviennent efficaces. Et le résultat, la crainte s'empare à la fois des fidèles de l'Église et des gens de l'extérieur parce que les signes et les miracles commencent à se faire comme des pop-corns Au milieu de vous, les signes, les prodiges, les miracles deviennent comme des pop-corns Comme des pop-corns Et ça permet d'évoluer Ces éléments non seulement sont des éléments qui nous dans la maturité mais c'est aussi des éléments qui nous protègent, qui nous sécurisent. C'est pour ça, vous verrez, lorsque Satan veut détruire un chrétien une vie, il va l'amener premièrement à contester l'enseignement de l'apôtre, à se lever contre l'enseignement de l'apôtre, et de là, à casser la communion fraternelle, à fuir l'Église à quitter l'église et petit à petit à abandonner les prières. Et il va être fragile. La crainte de Dieu va disparaître de son cœur et il va commencer à dire des choses que vous ne pouviez pas imaginer. À se retrouver, à se vautrer dans des péchés que vous ne pouviez pas imaginer. Parce qu'il est sorti de la couverture. Il est sorti de la protection. Alléluia, Alléluia. Ce sont des principes spirituels. Voyez, les fils de Séva ont chassé les démons. Les démons les ont poursuivis. Vous savez pourquoi? Les démons leur ont dit, Paul, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire, nous ne voyons pas le Christ en vous. Et nous ne voyons pas l'autorité sous laquelle vous êtes. L'enseignement de qui Vous êtes en communion avec qui Vous fractionnez le pain avec qui Vous priez où Vous priez qui La couverture. Alléluia La couverture. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse ce soir l'enseignement des apôtres l'enseignement des apôtres Alléluia voyez-vous on ne mange pas tous les jours dans des restaurants on ne mange pas tous les jours dans des restaurants sinon on va tout dilapider de ses finances. Et aussi, on n'aura pas une bonne diététique, un bon suivi. On mange de temps en temps dans les restaurants ou dans des fast-foods et autres, de temps en temps. Mais ce n'est pas tous les jours. Mais la nourriture de la maison, c'est tous les jours dont on mange. Parce que c'est cette nourriture qui fait grandir. Elle a les ingrédients qu'il faut. La maman prépare en sachant, voilà, je dois mettre un peu de ceci. Telle n'aime pas le piment. Telle n'aime pas ceci. La maman ajuste la nourriture. La même nourriture pour plaire à tout le monde. Avez-vous déjà posé la question? La même nourriture qui va nourrir 10 personnes de la maison. La même nourriture. Et tout le monde est généralement content de cette nourriture. Alléluia! La nourriture... De la maison, c'est ce qui fait grandir, grandir et sécurise, qui va éviter la dysenterie, qui va éviter les, la confusion dans l'esprit, la confusion, il y a tellement de mélanges d'enseignements, de mélange d'enseignements de part et d'autre, tu puisses là-bas, tu puises là-bas, tu puisses là-bas, là c'est bien tout ça. mais c'est un restaurant, c'est des fast-foods, ce n'est pas ça qui fait grandir de temps en temps. Mais la nourriture qui fait grandir, qui fait quitter de A à Z, c'est l'enseignement des apôtres. Je vais m'arrêter ici. Notre père spirituel, il disait une phrase très importante. Il disait que je ne suis pas un prédicateur professionnel. Je prêche la vie de Dieu pour changer la situation des gens, la condition des gens. Une personne avec les enseignements quitte d'un point A pour atteindre un point B et on voit les changements dans la vie de la personne. Alléluia! Tel est l'enseignement des apôtres. Joue ce rôle. La communion fraternelle la fraction du pain et les prières pour que tu grandisses dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de Dieu et que tu sois sécurisé, que tu sois protégé, qu'il y ait une couverture sur ta vie. Couverture sur ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous donnes quelque chose d'important encore ce soir pour nos vies, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous veux réussir dans la vie, dans la vie chrétienne et grandir, grandir, grandir, grandir, grandir entrer pleinement dans tout ce que tu as prévu pour nous, fonctionner avec les clés du royaume et ouvrir les portes que nous devons ouvrir et vivre pleinement la vie chrétienne la vie chrétienne et refléter le Christ dans chaque dimension de nos vies et Satan le sait c'est pour ça qu'il a voulu tuer les fils des prophètes qui étaient tout autour d'Élysée, en menant la mort dans le pot parce qu'il voulait tuer la succession et l'enseignement des apôtres. C'est pour ça que tes serviteurs sont attaqués à tous les niveaux. Parce que via eux, tu donnes la nourriture dont tes brébis ont besoin. Tu es au ciel, mais tu parles au travers de tes envoyés. Protège tes serviteurs. Protège tes apôtres. « Protège tes prophètes, protège tes pasteurs, protège tes docteurs, protège tes évangélistes, ainsi que leurs familles, leurs maisons. »« Garde-le dans la saine doctrine, garde-le dans la saine doctrine, dans la saine doctrine, dans la saine doctrine, dans la saine doctrine. » La voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Garde-le dans la sainte doctrine. Garde-nous, Père, dans la sainte doctrine. Garde dans la sainte doctrine. Que nous ne puissions pas dévier. Et que ton peuple, Seigneur, grandisse, grandisse. Et qu'il y ait du changement dans leur vie la nourriture qu'ils reçoivent au oh Dieu, puisse transformer chaque domaine de leur vie. Chaque domaine de leur vie soit impacté, transformé à tous les niveaux. Nous te le demandons, Père, dans le nom précieux de Jésus. Que l'enseignement ait la vie de Dieu. Que l'enseignement soit loin du Saint-Esprit accompagné des signes, des prodiges, des miracles, des choses étranges, pour la seule et merveilleuse gloire de ton nom. Je ai ainsi prié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte, avant de nous séparer, nous sommes le vendredi Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes Comme dans nos bonnes habitudes Alléluia, Alléluia Le numéro de compte, nous l'avons Alors, nous allons apporter librement, avec joie et empressement Nos dîmes, offrandes et dons pour le royaume de Dieu Yesu Azali Hawa Yesu Azali Hawa Yesu Azali awa, Nabiso. Yesu Azali Yeshua Yesu Yeshua Yawa, Yesu, yesu awa, Nabiso. Ya Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia, Na Yeso.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 Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, à Alléluia, Alléluia, à Jésus. Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia, ah, à Jésus, ni niesso, niesso, niesso, niesso, niesso, niesso, ni esso, Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, ni yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, a ta mille, a ta mille, a ta mille, a ta mille, ta mille, a ta a ta Atamilele, Atamilele, Atamilele, Atamilele, hata Atamilele, hata milele hata milele hata milele Yesu ni bwana Yesu ni bwana Yesu ni bwana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 À partir de ce soir jusqu'au vendredi prochain inclus jusqu'au 10 décembre inclus nous aurons nos cultes essentiellement de façon connectée nous n'aurons pas de culte en présentiel à partir de ce soir jusqu'au vendredi prochain 10 décembre donc le dimanche à 9h30 nous aurons notre culte de façon connectée via facebook via youtube en différé, mais en tout cas, dans vos salons, préparez-vous, soyez dans l'atmosphère de culte le dimanche à 9h30. Il en sera ainsi également la semaine. Nous continuons notre mois de prière jusqu'au 15 décembre du lundi de la semaine prochaine. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h à 20h, nous suivons la prière de façon connectée. Ensemble dans la prière et à partir du dimanche 12 décembre à 9h30, là, nous reprenons nos cultes de façon présentielle et de façon connectée à partir de 9h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tout le monde. D'Agalema. Tu es digne. Tu es dit, ignore, tu es dit.